Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour cette dernière vidéo autour de la PS5 puisque nous allons voir les temps de chargement d'Uncharted The Lost Legacy sur PS4 Pro et sur PS5, faire une comparaison, voir si les temps de chargement sont plus rapides comme à chaque fois je vous l'ai dit, les temps d'installation On l'a fait la semaine dernière, n'hésitez pas à voir notre vidéo Juste ici, et là du coup Donc on va voir Uncharted The Lost Legacy Je vous laisserai en fin de vidéo avec l'introduction du jeu Sur PS5, avec un petit comparatif Sur PS4 Pro, et du coup ben voilà, On va voir un peu si, ce qui est plus rapide Ce qui est plus lent, euh, si c'est Flagrant, si c'est quand même marquant Ou non, et vous allez voir donc euh, Pour ce Uncharted The Lost Legacy, également L'interface de la, de la PS5, alors je rappelle Bien sûr, parce que c'est important Il s'agit d'une version Remastered, enfin d'un d'une rétrocompatible même c'est pas un remaster, c'est un rétrocompatible Ce n'est ni un remake, ni une version remastered, ni une version next-gen. Donc il ne faut pas s'attendre à des changements complètement fous. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de changements au niveau de la rapidité. Et ça, bah, à chaque fois, c'est pas négligeable parce que attendre, c'est quand même pas agréable. Du coup, re regardez l'interface de Uncharted The Lost Legacy sur ps 1 que moi je trouve vraiment sympa. Euh, comme à chaque fois, je trouve que l'interface PS5 est vraiment cool, hein, je vous le rappelle, si vous voulez la découvrir, elle s'affiche juste en haut de votre écran dans la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne secondaire. Elle est vraiment classe et du coup, euh, on va lancer le jeu, clairement, et du coup vous allez voir que sur PS4 Pro, il fallait 45 secondes pour, pour partir du menu de la PS4 jusqu'au menu du jeu. On passe à 29 secondes sur PS5, donc c'est quand même plutôt rapide, c'est plutôt intéressant. Et pour le lancement des nouvelles parties, eh ben ce Uncharted The Lost Legacy était quand même assez long puisqu'il fallait 1 minute 46 secondes pour lancer une nouvelle partie, alors que sur PS5, nous tombons à 37 secondes. Donc là, on ne va pas se mentir, la différence elle est sacrément notable. Et sur, euh, lorsqu'on revient sur le menu de la console, et qu'on relance le jeu pour reprendre notre partie, il fallait 1 minute 49 secondes pour reprendre cette partie, ce qui est assez long. Sur PS5, il nous faut plus que 36 secondes. Donc là encore, c'est, bon pas une minute en moins, mais c'est divisé par 3, pratiquement par 4. Euh, donc autant vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Donc c'est quand même plus d'une minute supplémentaire, donc c'est là qu'on voit vraiment le SSD. Alors soit uncharted The Lost Legacy, euh, qui n'avait pas été totalement faite par les mêmes équipes de Naughty Dog, avait été pas totalement optimisé, soit là le SSD fait vraiment son, son travail. Je pense que c'est un problème d'optimisation sur PS4, parce que voilà, on voit qu'il y a The Last of Us qui a reçu un nouveau patch, c'est pas, euh, pas la même sauce sur le, le Last of Us Remastered. Donc voilà, en tout cas euh, c'est flagrant à quel point maintenant cette PS5 va améliorer nos temps de chargement Et là c'est vraiment des jeux on va dire rétro-compatibles, ce ne sont pas des jeux optimisés pour la Next Gen Donc ça risque d'être assez impressionnant Donc voilà, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de nous poser des questions si on a oublié des choses Et de mettre un petit like, et du coup on vous quitte avec l'introduction du jeu Et du coup avec des petits, des petits comparatifs PS4 Pro, donc voilà, merci à tous et à très vite sur Naughty Dog Mag Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh Encore toi C'est ta boutique <rire> Non, c'est à mon père. Ah. Combien 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies. Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors... Ton père te laisse souvent seul Non. Il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé. Hein? Non, il était volontaire. Vraiment. Eh bien. Si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon. En voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganesh. Ah, T'es sûr Il est cassé, regarde. <rire> tu ne connais pas l'histoire Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Hmm, intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Ni à l'heure. Bon, alors, 600 roupies, garde à monnaie. Il te faut un guide! Hein? Ah. Et ça me coûtera combien? <rire> C'est ma femme. Je vous promets qu'on fera tout ce que tu ah, Oh, euh, euh... Quoi? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon ganèche, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont, c'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé, Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique, 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute ah. l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord Ok. Bien. Merde Oh, fais chier. Monsieur Monsieur Non C'est mon papa On mangeait une glace et je l'ai perdue Je peux pas rentrer sans lui. Ça va, on est juste là. Je parlais à cet homme, je me suis retournée et il avait disparu. Attendez, il est là, il est là.